À l'opposé, l'ingénieur informaticien, et eh bien lui, il code aussi. Alors il y en a certains qui voilà, euh, qui se disent euh, lead développeur, ben il code aussi. Alors, euh, il y a aussi les DevOps. Bon ben la réalité c'est qu'il code. Le DevOps. Alors il y a aussi le data engineer.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 A l'époque, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup de constructeurs. Hein. Il, y avait, euh, alors il y avait HP, euh, Dell, je me souviens aussi qu'il y avait déjà Apple, bien sûr. Hein. Mon père, lui, avait choisi euh, un Pacarbel. Eh oui, un -Arbel Et euh, mais c'était un Pentium. Eh oui. Mais pourquoi avait-il choisi un Pacarbel Il faut le souvenir qu'à l'époque, euh, avec peu d'Internet, pas de crack, euh, pas beaucoup d'open source...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 t'as besoin d'un petit truc, un petit applicatif pour une connerie, donc tu te rends sur, sur les interwebs, tu tombes sur SourceForge, voilà. tu télécharges un petit exé, et donc tu fais next tranquillement, fin de journée, et là, tout d'un coup, <rire> c'est le syndrome du next trop rapide, évidemment. Donc là, la, la web search bar, tout ça, bon, c'est plus de 10 minutes des fois que ça fait perdre.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 Ça fait long. Bah, merci à tout le monde. Alors déjà, je voudrais vous remercier tous les participants. Applaudissez-vous. Hein. Ouais. Remerciez, euh, remerciez encore une fois tous les sponsors euh, qui, euh, bah, qui ont fait l'animation pour vous, que vous avez pu aller voir, et puis qui ont aidé l'événement à avoir lieu. Ouais. Et, euh remercier tout le personnel du casino et de l'équipe de captation vidéo parce qu'ils ont fait un gros boulot et ça va... donc euh, semaine prochaine tous les taux seront disponibles en ligne. On va avoir un channel YouTube et euh, vous pourrez aller chercher ça là-dessus. Cherchez euh, suivez euh, si vous voulez être sûr de l'avoir le plus vite possible, suivez le, le compte Twitter du Yadjog, il a été enfin du Yajug ou de ou de Vox Days, ils ont été affichés à plein d'endroits, je pense que vous avez dû le voir passer. Euh, sinon, cherchez vous trouverez de Vox Days Luxembourg. Euh, C'est l'endroit où on l'affichera probablement en premier. On essaiera de l'envoyer sur tous les canaux possibles, mais on ne sera pas très efficace sur les autres, je pense. Et euh, quoi d'autre On a déjà parlé des, de, du Meet and greet tout à l'heure, donc je pense que tout le monde a entendu. Euh, quoi bah, merci à l'équipe. Hein. Est-ce qu'il y a des gens de l'équipe qui sont là, là ah, Venez, venez, venez. Allez, je plus fort là, -hô, là -hô. ouais, ouais, ah, Ça le fait. Hein. Et, euh... Et puis surtout, merci au népotisme, parce qu'il y a mon frère qui est en train de nous filmer. Là. Euh, voilà, bah, c'est à peu près tout. Donc, on vous remercie beaucoup pour cet événement. On va essayer de refaire la même chose l'année prochaine. Donc suivez un peu, on va, va s'y prendre beaucoup plus tôt, parce que là on a commencé fin de l'année dernière, pour là, pour le mois de juin. Là on va commencer quasiment, on va une petite pause, ouais. mais on va commencer un peu dans la foulée. On va préparer l'année prochaine, donc on va essayer d'améliorer des choses. Si vous avez des idées, des suggestions constructives, destructives, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir nous en parler. Ou à envoyer des tweets, ou tout ce que vous voulez, ou des mails à notre adresse, et puis, euh, et puis voilà, Moi, que la galère. Ouais, des sondages, des formulaires, tout ça. Mais personne n'y répond jamais, sauf s'il y a un cadeau à gagner, donc... Euh, donc bah, merci encore pour cette super keynote à tous les speakers de la journée et ainsi de suite et rendez-vous au meet and greet, si vous n'êtes pas prévu d'y aller, bah, allez-y quand même euh, venez tout à l'heure, 20h30, brasserie Neumannster qui sait où c'est vous ne voyez, voyez pas où est l'abbaye la, de voilà. vous voyez le monsieur en, en, en, en orange vous le suivez <rire> il n'y va pas, ne le suivez pas <rire> non, bah, vous venez nous demander si vous ne savez pas où c'est c'est assez facile, vous êtes tout le monde à ah bien, un Waze ou n'importe quoi à suivre, enfin, peu importe. Euh, deux, deux autres marques, la vite. <rire> un Google Maps, c'est un, un peu importe. Non, on ne pourra pas faire les interactions de direction comme ça. Là. Allez, allez lui demander, allez lui demander. Après, <rire> un parking Saint-Esprit, voilà, parking Saint-Esprit, et après, il y a un ascenseur qui descend dans le ground. Et là, paf, vous arrivez direct sur la non OK OK Ouais Allez, toute dernière. Ouais Ouais Merci à vous. Mon retour.